du blog Marathon des langues, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un livre que vous devez absolument lire. C'est indispensable, c'est le premier livre que vous devriez lire si euh, vous apprenez une langue ou si vous voulez euh, apprendre quelque chose ou n'importe quoi d'autre. C'est vraiment la base, ça devrait être enseigné. Ce livre devait, devrait être enseigné dans toutes les écoles du monde entier car ça va vous faire gagner énormément de temps. Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger la formation gratuite qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous avez un lien, il suffit de cliquer dessus et je vous enverrai la formation gratuite pour bien démarrer dans la langue que vous êtes en train d'apprendre. Ce livre, c'est « Est-ce que je fais durer le suspense ou pas ?» Non, allez, je vous en parle tout de suite ce livre, c'est euh, « Une mémoire extraordinaire » de Jean-Yves Ponce. Pourquoi ce livre est extraordinaire Comme son nom l'indique, pour une mémoire extraordinaire, c'est tout simplement une Bible pour savoir comment tout mémoriser. Donc, ça peut être une langue étrangère, ça peut être vos cours euh, à l'école, ça peut être vos présentations, ça peut vraiment être tout tout ce que vous voulez et c'est vraiment un livre indispensable pour moi. Il est très très bien fait, il est tout petit, il est hyper euh, pédagogique, je ne sais pas si on peut dire ça d'un livre, mais il est, euh, il est vraiment très simple. Il y a des exercices pratiques à mettre en place, il vous donne toutes les astuces des champions de la mémoire et je vous jure que si vous appliquez les conseils, et eh bien votre apprentissage des langues va être... Comme ça, ça va vraiment aller beaucoup plus vite parce que, pourquoi Parce que on a maltraité notre mémoire depuis des années. On se bat à apprendre par cœur mais ce que vous ne savez pas, c'est que le cerveau, la mémoire, aime le plaisir. Elle n'aime pas ce qui est ennuyeux, ce qui n'est euh, pas drôle et il nous explique avec des techniques simple comment mettre en place des astuces drôles pour pouvoir mieux mémoriser et gagner un temps fou parce que vous n'allez pas apprendre par cœur pour recracher sur une feuille le lendemain mais vous allez apprendre avec plaisir pour vous en souvenir sur le long terme pour tenir sur la durée parce que si aujourd'hui vous voulez parler anglais espagnol russe ou n'importe quelle autre langue J'imagine que ce n'est pas simplement pour passer un examen mais c'est parce que vous voulez peut-être voyager, vous voulez peut-être décrocher un meilleur emploi, vous voulez euh, peut-être simplement euh, développer votre passion, reprendre confiance en vous et euh, donc c'est du long terme, vous voulez parler la langue que vous êtes en train d'apprendre et euh, ce livre est pour moi la première chose à faire avant euh, d'apprendre une langue. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à partager cette vidéo et euh, à me laisser vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Vous savez que je réponds à tous les commentaires. À très vite dans la prochaine